Bonjour les amis. Je viens vous souhaiter un très bon dimanche. Regardez. Regardez ça. Superbe, il y a de quoi redonner beau mon cœur. Et euh, de quoi se dire que les moments que l'on vit en ce moment ne, ne vont pas durer. Parce que bah, la lumière gagne, quoi. La lumière gagne. D'abord, je voulais vous remercier par rapport à, aux vidéos que j'ai faites, où je me battais. Je voudrais vous remercier parce que vous avez été euh, nombreux à me soutenir dans mes actions, à faire en sorte que je ne perde pas confiance, que je ne perde pas espoir. Et euh, bah, Merci à vous, merci pour vos commentaires de soutien. Et merci, merci, merci, merci tout simplement, merci du fond du cœur. Je, un, comme je fais d'habitude dans, dans les vidéos sur Youtube ben, je viens vous faire part moi aussi de mes, mes, mes soucis que je rencontre en ce moment parce que ben, l'ombre s'infiltre aussi dans la lumière et euh, le problème c'est que ben, le nettoyage qu'on veut voir à l'extérieur, ben, il faut le faire à l'intérieur et croyez-moi que chez moi en ce moment le nettoyage, il y en a ce qui est le plus, plus intéressant dans l'histoire, c'est qu'on peut se rendre compte que, en fait, les gens qu'on croyait euh, être euh, nos meilleurs amis, qu'on croyait euh, euh, qu'ils nous aimeraient pour la vie, en fait, on se rend compte aujourd'hui que quand on ne partage pas les mêmes avis qu'eux, bah, euh, on est mis de côté. Ouais, hein, on est pris pour des fous, c'est... Euh, des, des fêlés, des... Mais euh, comment vous dire On vit tous cette, cette expérience d'une façon ou d'une autre. Il y en a qui perdent beaucoup, il y en a qui perdent des emplois en ce moment, il y en a qui perdent euh, bah, de la famille, hein, euh. enfin perdre, pas dans le sens mourir, hein, mais perdre, perdre, quoi, euh, s'éloigner. On ne sait plus à qui faire confiance, on ne sait plus à qui se, se fier. Euh, on nous dit... Euh, l'amour est éternel mais euh, quel amour Quel amour L'amour de l'humain Il est éternel l'amour de l'humain Pour certaines personnes, oui sûrement pour d'autres pas du tout. Euh, on n'a pas le droit d'avoir des opinions différentes. Quand euh, on commence à, à dire euh, des vérités, euh, on est passé pour des euh, des, des fêlés des brisés enfin surtout pas dire là la... oh, faut pas surtout dire faut, pardon excusez-moi faut surtout pas dire ce qu'on pense en fait en final hein? surtout on, on le dit pas on le garde pour nous bien au fond et euh, on ferme sa bouche et puis on, on, on entend dire des bêtises et des, des absurdités qui vous font euh, sortir de de sortir de vos gonds c'est le cas de le dire euh, ben euh, moi j'ai décidé d'arrêter ça j'ai décidé d'arrêter. J'ai décidé de faire le ménage. Ce n'est pas, euh, pas que je suis contre le dialogue contradictoire. Ce n'est pas ça. Moi, j'estime je, je, que tout le monde a le droit de s'exprimer, hein, même si le, en ce moment, notre, euh, enfin, le gouvernement, euh, c'est pas ce qu'il veut. Hein, on n'a pas le droit de s'exprimer. Moi, j'estime que tout le monde a le droit de s'exprimer et de donner son opinion. Ce que, ce que je ne trouve pas normal, c'est que... Euh, d'être dénigré et euh, d'être jugé d'être malmené par euh, des personnes auxquelles on, on tient et euh, au final bah, euh, être mise de côté mais bon euh, c'est le nettoyage hein, c'est ça en fait hein, euh, le ménage se fait à l'intérieur avant de se faire à l'extérieur euh, chez moi ça nettoie sec hein, en ce moment ça nettoie très sec et euh, mais je, vous savez vous savez quoi Je suis en paix, ouais. Même si je ne dois plus voir des gens que j'aime, même enfin que, que j'aime, oui, parce que j'aime toujours ces gens-là, même si je ne dois plus les voir, même si je ne dois plus en entendre parler, même si quelque part j'ai un petit pincement au cœur, parce que bah, euh, c'est quand même des, des gens proches, C'est pas grave. C'est pas grave. Je, on se retrouvera peut-être plus tard, peut-être pas. Peut-être ici, peut-être ailleurs, peut-être dans cette vie, peut-être dans une autre, c'est pas grave, s'en fiche. Je tenais à vous remercier pour, pour tout ce que vous avez fait, pour, pour tout le soutien que vous m'apportez, pour tout l'amour que, que vous me donnez et franchement ça, ça, ça me remplit le cœur. Parce que c'est marrant, autant on, on va perdre des gens que l'on croyait nous aimer, pour toute la vie, autant on va gagner euh, des gens qu'on connaissait pas du tout, mais qui eux par contre vous aiment, vous soutiennent, et euh, vous comprennent. Ils ne sont pas dans le jugement, ils ne sont pas euh, dans la critique, ils sont juste dans l'écoute et dans la bienveillance. La bienveillance, Ah, ça fait plus partie de notre vocabulaire, la bienveillance. Est-ce que quelqu'un sait encore ce que ça veut dire, la bienveillance mmh. C'est un petit peu perdu, hein ben, moi j'y suis dans la bienveillance et j'en veux pas, j'en veux absolument pas à tous ceux qui me tournent le dos en ce moment, qui me mettent de côté, j'en veux absolument pas à tous ces gens-là. Je leur souhaite euh, un bon parcours de vie, je leur souhaite tout l'amour du monde, je leur souhaite tout le bonheur du monde. En aucun cas je, je n'ai ni de haine, ni de rancune, ni de rancœur, ni rien du tout, au contraire. Euh, je crois même, à vrai dire, je crois même que je les aime encore plus qu'avant. C'est marrant, hein je les aime encore plus qu'avant. Et euh, malgré euh, tout, euh, tout ce qui s'est passé, malgré toutes les, euh, les, les horreurs, euh, tout ce qu'ils ont dit, pff, sur moi ça a rebondi comme euh, sur un mur. <rire> Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup. Euh, qui, me, qui a dit, écoute, tu fais, tu sais, euh, comme les balles de ping-pong contre un mur, quand on t'envoie des flèches, bah, euh, elle, elles euh, elle ricochent contre le mur, contre ta protection, et du coup, ça ne t'atteint pas. Sur le coup, je me suis dit, ouais, mais quand même, euh, c'est des gens proches, c'est des gens que j'aimais, euh, merde Et ben, bah, c'est vrai, ben, bah, ça ne m'atteint pas, non. Alors... Euh, je ne sais pas comment eux, ils le vivent, mais en tout cas moi, je le vis très, très, très, très bien. Et euh, je sais que ça fait partie euh, de ce que l'on doit vivre en ce moment. Parce que quand je me suis engagée sur ce chemin, ce chemin qui est très compliqué malgré ce que beaucoup peuvent penser, euh, ce, je, ce chemin qui est très compliqué, ce chemin qui est très critiqué, ce chemin qui, mais qui malgré tout... Euh, euh, rencontre de plus en plus de personnes qui vont sur ce chemin en fait beaucoup, de plus en plus de personnes à ce que je peux voir euh, régulièrement euh, bah, euh, quitte, euh, quitte le chemin euh, euh, ah j'aime pas dire ça mais euh, je vois pas trop que... j'aime pas dire ça parce que c'est un peu critiqué, c'est un peu jugé mais c'est le seul mot qui me vient à l'esprit en ce moment, c'est que beaucoup de gens euh, Arrête de suivre le chemin des moutons, de ceux qui écoutent sans rien dire, de ceux qui écoutent sans rien faire, de ceux qui acceptent, en fait, de ceux qui acceptent, pour prendre un chemin différent. Bah ben ouais, le chemin d'à côté, le chemin qui mène vers la libération. Ah ouais, je vais encore faire passer pour une fêlée, parce que je dis ça, mais je m'en fous, ça me plaît, moi d'être une fêlée, ça ne me, ça me dérange pas, en fait. Je retrouve mon âme d'enfant en étant fêlée, c'est sympa, c'est super, c'est génial, c'est cool. Et, euh, comment dire, oui, de plus en plus de gens, moi je vois euh, les gens qui se soulèvent sur Nice, bravo, Nice ça y est, euh, on se lève, je vois des gens qui se soulèvent dans toute la France, je vois des gens qui sont contre tout ce qui se passe, et euh, bah, je vois des gens qui sont lobotomisés, ouais, euh, bah ouais j'en ai pas, pas mal autour de moi, donc c'est pour ça que je fais le nettoyage. Euh, des gens qui envoient du négatif et c'est pour ça que j'ai fait le nettoyage aussi je veux plus de négatif je veux plus de non je... moi je veux faire vivre autre chose que le négatif et euh, bah écoutez euh, bah, les proches c'est pas grave hein. la vie euh, là on arrive euh, bientôt euh, fin novembre on arrive euh, au mois de décembre il y a des choses qui vont changer il y a des choses qui vont être dites il y a des choses qui vont être euh, comprise ou pas ça dépend euh, à quel niveau vous placez euh, au niveau de la balance de la justice hein, de quel côté vous la faites pencher euh, moi ce que je vois c'est que les gens se révoltent les gens ils en ont marre les gens ils ont ils se réveillent certains se réveillent ouais certains se réveillent ça me fait énormément plaisir parce que du coup, ben, je, me sens moins fo je me sens moins folle. Ben, J'allais dire, je me sens moins seule. <rire> j'ai dit, je me sens moins folle. C'est un lapsus euh, révélateur, j'ai envie de dire. Je me sens euh, beaucoup moins seule. Et je me rends compte que ceux qui me prennent pour une fêlée, pour une illuminée, pour, euh, pour ce que vous voulez au final, eh ben, euh, je me rends compte qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent... Euh, Retrouver ces fêlés, ces illuminés, ces gens qui n'ont aucun sens, qui, qui, ne, qui ne comprennent rien à rien. Comme je vous l'ai dit souvent, j'ai euh, 55 ans depuis le mois de septembre et je n'aurais jamais cru pouvoir vivre ça un jour dans ma vie. Je n'aurais jamais cru pouvoir vivre ça. Et oui, et bah oui parce que maintenant, euh, bah, euh, je ne fais plus semblant, enfin de moins en moins, je ne fais plus semblant je suis de plus en plus celle que j'aurais dû être depuis le départ, mais euh, comme tout le monde, comme tout le monde, j'ai dû mettre euh, des masques pour euh, plaire à tous, pour plaire à tous, même à mes proches. Ouais, je, je devais mettre des masques pour être d'accord avec eux, alors que je n'étais pas du tout, mais bon, pour être d'accord, pour accéder, pour pas déclencher de guerre, pour pas déclencher euh, de... Euh, euh, je sais pas, juste pour avoir la paix. Aujourd'hui, j'ai changé. <rire> et, euh, bah, on me voit telle que je suis. Et, euh, bah, si ça ne plaît pas, en fait, ce n'est pas à moi de changer. Si ça ne plaît pas, c'est parce que ça ne leur plaît pas, à, à eux, mais ça, c'est leur problème, ce n'est pas le mien. Donc, ben, bah, au lieu de, de m'imposer et de m'imposer à eux et que ça impose à moi, ben, bah, du coup, ben, bah, on nettoie. On met de côté. On nettoie, voilà, on met de côté. Et puis, euh, ben, ça va mieux, hein. depuis que j'ai enlevé euh, depuis que j'ai enlevé certaines personnes euh, proches de mes contacts, ça va beaucoup mieux, je reçois beaucoup moins négatif ah ben il parle, ça, ça parle dans mon dos, ça parle euh, mais je m'en fiche je m'en fiche en fait l'autre fois on m'a dit, euh, tu te rends pas compte à quel point euh, tu as changé et à quel point euh, euh, on te comprend plus ben j'ai envie de dire euh, c'est dommage mais c'est comme ça, voilà. Et euh, on m'accepte ou on m'accepte pas. Si on m'accepte, c'est bien. Si on m'accepte pas, ben c'est bien aussi. Je ne regrette absolument rien de ce, des décisions que j'ai prises. Je ne, je ne regrette absolument rien. Et euh, je suis super heureuse. Et... Euh, Aujourd'hui, ce que je vis aujourd'hui, ça me permet de voir, et euh, je pense que c'est pareil pour beaucoup d'entre vous, ça permet de voir ceux qui tiennent vraiment à vous et ceux qui, qui sont des hypocrites et qui, qui font semblant, en fait. Voilà. Euh, ils, ils vous estiment tant que vous êtes d'accord avec eux, mais dès que vous n'êtes plus d'accord, dès que vous, euh, vous, vous sortez des rangs, en fait, des cases qui qu voudraient que. Où vous soyez, bah, du coup, euh, ah, ça y est, c'est euh, oh, limite. Euh, ça y est, je vais me fais enfermer, je vais me faire euh, diaboliser. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit. J'ai adoré, j'ai adoré. Je suis euh, diabolisée, je suis euh, presque démoniaque, ouais, presque démoniaque parce que je ne suis pas la vie de tout le monde. Ah, et bah, écoutez, euh, c'est pas grave, je m'en contente je fais avec, moi je sais qui je suis aujourd'hui, je sais pourquoi je me bats aujourd'hui euh, je sais ce que je veux pour moi et je sais ce que je veux, ce que j'aimerais pour euh, ce que j'aime je n'ai absolument aucun regret, je n'ai absolument aucun regret euh, comment vous dire si je dois en passer par là, ben j'en passerai par là, c'est pas grave. Et si je dois me retrouver toute seule, ben je me retrouverai toute seule parce que je sais que je ne serai jamais seule. Oh, je, je perds des gens euh, qui étaient euh, biologiquement proches ou amicalement proches, c'est pas grave. En fait, je me dis que ces gens-là, ben euh, ne m'aimaient pas vraiment parce qu'ils ne m'acceptent pas. Ben euh, c'est leur problème, c'est pas le mien. Euh, ceux qui, qui m'aiment, ceux qui, qui m'apprécient et je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous parce que j'ai vu ça d'après vos commentaires et euh, en fait, euh, je, je me sens mieux avec des gens qui ne sont pas biologiquement proches qu'avec des gens qui, qui, sont, euh, qui auraient dû être biologiquement proches mais qu'ils ne le sont pas. Donc, euh, bah, écoutez, euh, chacun sa vie chacun son chemin, comme dirait la chanson. Et euh, moi, je, je vous souhaite aujourd'hui un joyeux dimanche. On est bah, dimanche, il est 9h25. Voilà, c'était euh, euh, bah, pour vous donner des nouvelles un peu et euh, vous dire que ça va. Je vais bien, merci. Malgré tout ce qui m'arrive, je vais bien. Euh, J'ai juste changé ma façon de voir J'arrête pas le combat, hein. j'arrête pas, je continue mais d'une façon différente. Voilà. Et euh, bah, je vous souhaite un très bon dimanche à tous, tous ceux qui verront cette vidéo aujourd'hui, ou pas bah, qui la verront plus tard, peu importe. Hein. Je vous souhaite quand même une excellente journée, quel que soit le jour où vous verrez cette vidéo. Je vous, apporte, je vous envoie, euh, même à ceux qui m'ont tourné le dos et qui m'ont mis de côté, je vous envoie tout mon amour de, de femme, tout mon amour de mère. Tout mon amour d'être humain mon amour sincère et euh, peu importe ce que vous pensez de moi moi je vous aime je vous aime à bientôt bye